petite énigme. Vous disposez de deux cordes identiques qui peuvent brûler chacune en exactement 100 minutes. Comment faire pour mesurer exactement 75 minutes Pas de temps de réfléchir, je vous donne la réponse. Il suffit d'allumer la première corde par les deux bouts et d'allumer en même temps la deuxième. Quand la première sera consumée après 50 minutes, on pourra allumer le deuxième bout de la deuxième corde qui s'éteindra après 25 minutes supplémentaires. On a bien 75 minutes. Question bonus pour les plus malins, combien faut-il de cordes pour mesurer exactement 37 minutes et demie